parti Bonjour Michel Bonjour Louise Alors, ça va T'as vu, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent... Enfin... Enfin, on a cru que c'était le printemps Ouais... Ouais... Bon, ça tombe bien qu'on ne soit pas tout à fait d'accord, parce que ce mois-ci, on va vous proposer pas mal de trucs pour vous mettre à la place des autres. Et en ce moment, on en a bien besoin Ouais... Bon, c'est parti C'est parti Bienvenue sur Télécanard, la seule chaîne qui ne vous prend pas pour des coins coins. coins. Danny Duck est une superbe imitation de canard. Il mesure 14 cm, pèse 48 grammes. Bien qu'il soit flottant, Danny n'est pas spécifiquement à l'heure de surface. Il est doté d'une grande bavette qui va lui permettre de plonger jusqu'à 2 mètres. Et donc, on commence euh, samedi 6 mai à 15h, on est hyper fiers d'héberger euh, un premier atelier avec le RIJV, le Rassemblement 1 pour l'inclusion dans le jeu vidéo, euh, qui va organiser donc, son premier atelier de création de jeux vidéo, euh, avec dans l'optique d'organiser une game jam qui aura lieu au mois de juillet, on en reparlera. Mais euh, voilà, ce premier atelier, euh, samedi 6 mai à 15h, ce sera autour de la plateforme Twine, qui permet de créer des jeux vidéo textuels, et ce sera animé par Gabriel Barboto. Le samedi 13 mai, on vous propose de participer à un atelier de réalité virtuelle qui sera animé par Philippe Bertrand, chercheur en sciences humaines, qui vous proposera de ressentir les émotions des autres grâce à ce casque de réalité virtuelle. C'est ouvert à tout le monde à partir de 13 ans et c'est à 15 h le samedi 13 mai. Et c'est cool Et en plus, on le fait avec nos copains de la BPI. Salut Chloé Mais en même temps, je visualise pas très bien enfin, cette animation, mais. En quoi ça consiste exactement Tiens, essaye. J'essaye. Ah Ah mais, d'accord, ok. Ouais, donc je, je, je suis toi, mais en fait, euh, ben, je me caille toujours un peu en fait. Hein. Ouais. Allez, vas-y, passe. How far would someone go to understand the other? an immigrant? Would you change your gender? Would you dare to see yourself with physical disabilities? We've decided to hack neuroscience experiments to experience what it's like to be in the body of a different person. For almost two years we've been investigating how people interact with the existence of someone else. What experiences can be shared? Et pour continuer à jouer à être quelqu'un d'autre, euh, comment ne pas parler de jeu de rôle Vous savez, depuis quelques temps, euh, on a un fonds de jeu de rôle à la bibliothèque, qui a été constitué grâce au don de ces merveilleux rôlistes, et euh, qui a été coordonné par euh, Julien Delorme, notre euh, copain éditeur. Et justement, euh, pour célébrer l'arrivée de ce fond là à la bibliothèque et pour euh, avoir un moment de jeu tous ensemble, on vous propose une soirée euh, qui aura lieu le vendredi 26 mai à partir de 19h. Soirée jeu de rôle, euh, c'est open bar, venez euh, comme vous êtes et, euh, et on jouera à plein de choses. Tout est dit. Et samedi 27 mai, on vous propose de venir profiter de notre beau jardin, pour apprendre à faire vous-même vos boutures, ce sera un atelier animé par Nadine de l'association Veni Verdi. Venez à partir de 15h et venez nombreux On a tout dit On a tout dit, un chouette programme pour ce mois de mai qui va venir compléter le reste des animations habituelles comme... Euh... Les Wonder Credits. Le Ciné des Habitants Le Café de Louise Le Café Blabla le goûter des ados. Et le goûter des pingouins brûlants, etc., etc. Le thé à la menthe, on garde, on continue comme d'habitude. Exactement. Vous trouverez tout le détail de tout ça juste en dessous euh, dans les liens de description de cette vidéo. Et dans la newsletter. Que vous avez déjà reçu normalement. Bon, en attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que... Planté dans le dos, bon nombre de larmes sans aucune larme. Que mon sourire reste main meilleure, à, à double tranchant. C'est quand même génial ce casque de réalité virtuelle. T'imagines mmh. En fait, on pourrait être n'importe quoi. Je pourrais être euh, une licorne. Ouais, vas-y. Mais. Mais je suis une licorne Et ouais. Hey Avec des paillettes. Oh, J'ai des... des sabots à paillettes. Vas-y, vas-y, à moi. Tiens. Wow. Et moi je pourrais être euh, un canard. Un canard. Coin coin. Oh c'est rigolo. Coin coin. Ouais, bon, ça change pas la voix, quoi, mais. Non, Sinon, non, pas tôt. trop, non. Oh la vache! Oh la vache! J'ai plus de mains! J'ai 4 sabots à paillettes, mec! 4? Mais! 4! 4 <rire> sabots à paillettes! J'ai un bec! J'ai un bec!